Alors, quel est le polygone régulier parmi les trois figures Est-ce que c'est ce polygone qui a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 côtés de même longueur Ou ce quadrilatère qui a quatre côtés de même longueur, ou ce triangle qui a les trois côtés de même longueur. Ce quadrilatère, ce qu'on appelle nos anges. Il n'a pas les angles de même mesure. Celui-là, on n'est pas sûr, hein? Apparemment, il a aussi les angles de même mesure, mais il n'y a pas de code, donc on ne peut pas être sûr. Pas sûr. Tant qu'il n'y a pas de code, j'en sais rien. Tandis qu'ici, il y a trois codes, ça veut dire que ces trois côtés sont de même longueur, et comme c'est un angle équilatéral, on a prouvé aussi que les angles ont la même mesure. Donc aussi les angles ont la même mesure. Celui-ci, c'est sûrement sûrement, un polygone régulier à trois côtés. Pas sûr et pas sûr, surtout si ces angles sont différents. Bien sûr, parfois le zange devient un carré, alors il est aussi un polygone régulier. On sait que ABCDEF, ABCDEF est un hexagone régulier. Alors l'angle EDC mesure hexagone régulier. Tout polygone régulier peut être inscrit dans un cercle. Pour l'hexagone régulier, le rayon du cercle est égal au côté de l'hexagone propriété facile à démontrer je relis je note A B C D E F E DC EDC cet angle EDC EDC se tient de celui-ci celui-ci mais on a déjà vu dans le cours que ces six triangles sont des triangles équilatéraux. Et partout. Donc, les angles 60 degrés, 60 degrés, il résulte que EDC mesure 60 fois 2, 120 degrés. Un octogone régulier. A pour centre, O, octogone, je coupe en quatre parties égales et encore en deux parties. Et nous voilà à peu près notre octogone régulier. Bien sûr avec GeoGebra, ça irait plus exactement, mais vous avez suffisamment d'imagination de croire que ces côtés sont tous égaux. Et bien sûr, que les angles de même mesure. On l'appelle donc un des côtés c'est AB. Combien mesure l'angle AOB? Là c'est plus facile, le plus facile de tous ces six exercices. L'angle plein qui n'a pas à se plaindre. L'angle plein autour du point O mesure 360 degrés. On divise en huit parties égales. Donc chaque partie est égale à 45 degrés. L'angle centre d'un octogone régulier mesure 45 degrés.